Salut, guys! Mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est en Pierre 47 et on s'en va voir la nouvelle Estar. Alors, c'est une section qui se prend à la fin de la Belle brute que je découvre en même temps que vous. Au oh meilleur de ma connaissance, c'est une piste qui a été désignée par Gab Marceau. Salut Gab! C'est une piste qu'on pouvait faire dans le temps. Au lieu de couper court à la Belle zébrute, elle a été refaite de A à Z depuis ce printemps. Donc elle vient toujours d'ouvrir. Parce que je vois, elle est beaucoup plus rapide, aussi elle est plus large que qu'est-ce que je connaissais de cette piste-là. Oh, that's nice! Ok, les jeunes vont adorer ça. Donc au lieu de finir, disons la fin de l'apex. c'est une section qui va nous amener jusqu'au début de la Zombie Wolf. On va prendre pouvoir euh, reprendre encore une fois l'apex, peut-être l'aéronce si vous voulez, mais c'était une superbe petite section supplémentaire, yep. qui était moins roulée parce que les gens voulaient tout simplement remonter au sommet en faire une deuxième. Alors elle a été euh, revue. Ma gorge, j'adore ce que j'adore ce que je vois. celle ici, waouh erreur technique. Première fois. Mettez pas des manuels partout dans la piste, ça va faire comme moi à l'instant. Alors... C'est une piste qui me fait penser un petit peu à la Chalanne, Un peu... Un peu moins liché, un peu moins large. Donc ça donne quelque chose qui va ressembler un peu plus à une petite floor trail. Single track. Oh wow, oh my god, that's nice.